Bonjour, je m'appelle Mathieu Delaveau et je vais vous présenter mon stage de fin d'études que j'ai réalisé au LAS, au LCC et au LMDC. Le sujet de mon stage, c'était l'étude des revêtements photocatalytiques et capteurs au service de la qualité de l'air intérieur. Il faut savoir que l'air intérieur est 5 à 10 fois plus pollué que l'air extérieur. Il y a diverses sources de contaminants, des contaminants biologiques, chimiques, particules et ils affectent notre santé, notre confort et même notre productivité. Or, on passe 85% de notre temps en intérieur. Les sources de cette pollution elles sont multiples. Elles peuvent provenir de l'extérieur puis s'infiltrer dans les bâtiments. Elles proviennent alors des transports routiers, des activités industrielles ou alors elles peuvent provenir directement de l'intérieur. Et Dans ce cas-là, en général, elles proviennent des matériaux de construction, des produits de décoration, de l'ameublement, mais aussi des gaz de combustion. Actuellement, il existe des normes pour contrôler la qualité de l'air intérieur, notamment les VJI, Valeurs Guide pour l'air intérieur, Cependant, il y a très peu de contrôle parce que les méthodes de mesure sont peu adaptées à l'environnement réel in situ, soit parce qu'elles ne permettent pas de mesurer de faibles concentrations, ou soit parce qu'elles ne sont pas adaptées en dehors des laboratoires. C'est pour ça que les différents, les différents laboratoires que je vous ai cités ont décidé de travailler sur deux projets. Le premier, c'est le développement de microcapteurs de gaz à base de microstructures en silicium et d'oxyde métallique semi-conducteur. Le deuxième projet, c'est le développement de revêtements photocatalytiques qui permettent de dégrader les polluants gazeux. Les objectifs de mon stage, c'était tout d'abord de développer un protocole permettant de tester la capacité du capteur à détecter le NO2, puis caractériser les capteurs sur le banc de test du LAS, puis intégrer ces capteurs au dispositif expérimental du LMDC, car il possède un analyseur de NOx qui permet de mesurer la concentration en NO2. C'est un appareil qui coûte cher et que le LAS ne possède pas. Et on aurait ainsi pu comparer la capacité de détection du capteur et de l'analyseur. Ensuite, je devais réaliser des essais d'abattement pour tester l'efficacité des revêtements photocatalytiques et comparer les résultats obtenus avec les deux systèmes. Et enfin, je devais étudier la capacité du capteur à détecter le NO2 dans des conditions réelles in situ, c'est-à-dire une chambre de 10 m3 que possède le LMDC. Cependant, à cause du confinement, je n'ai pu réaliser que le développement du protocole et la caractérisation des capteurs. J'ai ainsi pu mettre au point un mode de fonctionnement pour le capteur qui lui permet de détecter des variations de NO2. A gauche, sur le graphique, on peut voir en orange la variation de concentration en NO2 et en bleu la réponse du capteur on se rend compte que la réponse diminue avec la concentration et que si on trace la réponse stabilisée en fonction de la concentration, on obtient alors une relation linéaire qui lie les deux, ce qui est tout à fait satisfaisant pour un capteur de gaz. Merci de m'avoir écouté.